Y'a pas que vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait quelques temps déjà que je n'avais pas renfilé ce petit casque pour revenir devant vous. Je suis ravi de pouvoir vous dire directement en début de vidéo que vous allez me voir souvent cette semaine, je vous en parlais un petit peu plus pendant le gameplay. Mais aujourd'hui je me suis dit bah tiens, tu sais quoi la cool, c'est vrai que ça faisait un petit moment que tu l'avais pas parlé sur fond de jeu vidéo de Call of Duty. Je sais que vous aimez bien ça, même si c'est pas toujours le sujet qui est le plus intéressant d'actualité, Call of Duty. C'est vrai que comme je dis, quand tu es mi-mai, en général, es dans la période bâtard en mode. Ok, le prochain arrive, mais pour l'instant, celui qui est actif est pas super intéressant. Alors deux surcroît, moi, je l'ai délaissé. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je vais pas tergiverser, Franchement, je vais être honnête avec vous. Depuis l'Aïd, j'ai vécu une vie qui est incroyable, une vie qui est phénoménale, les frères. L'Aïd, c'était jeudi dernier. Bro, que l'Aïd en retard, mes frérot, Regardez, j'ai même rasé la bas par rapport au local où j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit "Oh, t'as beau voir là, SD." Calme, non Non, mais c'est vrai qu'elle était vraiment vilaine Mais du coup, depuis l'Aïd Jeudi, j'ai mangé tacos Vendredi, pizza Samedi, faritas Aujourd'hui, on est dimanche, j'ai mangé des crêpes On est sur... <rire> on est sur un road to mobidi qui est ha mon frère, vraiment, ça me vraiment vénère. Mais on en profite et on va aussi un petit peu se calmer. En même temps, quand je regarde le multiliga et là le multiliga qui arrive, bah écoutez, euh, personnellement, je ne peux que être enjoué. C'est aussi pour ça que j'ai relancé euh, la machine Black Ops 2. Voilà, un petit peu de Black Ops 2 aujourd'hui. Je sais que ça fait plaisir. On va aller sur le petit Black Ops 2 mu modé plutonium. C'est cool. Ce sera pas la seule vidéo modée de cette semaine. Il y en aura d'autres, mais je vais vous expliquer pourquoi. Trêve d'intro qui sont trop longues. Moi, ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un beau sourire, que vous avez obtenu vos stages, que vous êtes pas flingué en mail avec ce temps dégueulasse qu'on est en train de nous... Je vous jure, moi, à des moments, j'ai envie de sortir et de balayer le premier vieux que je croise dans la rue. Bon, je rigole, on respecte les anciens, mais j'étais obligé d'exprimer de un petit peu ce que je ressentais de manière abrupte. On va aller, in-game, c'est parti. Petit Nuketown, petit point stratégique Nuketown pour changer. Alors après, on... On arrive sur une game où ça n'a pas l'air d'être non plus Total la joie, mais on a accès... Aux autres Et en plus, on peut mettre des one de M8 à 1. Que demander de plus Regardez-moi ce start de game incroyable Bon, je suis content de vous retrouver dans des formats un petit peu plus intimistes, comme ça. Vous savez, sur ma chaîne, ça fait 6 ans que je fais des vidéos YouTube. Et maintenant, contrairement à avant, quand j'étais... Euh plus jeune, plus fougueux. Maintenant, j'essaye avant tout de faire des choses qui me plaisent. Tu vois, c'est très important pour faire, euh, pour moi de faire plus des choses qui me plaisent que des choses qui marchent. Et à l'heure actuelle, pour étonner, je suis très content de ce que je faisais sur ma chaîne. Les petits euh, vlogs du local, c'était très cool. Alors franchement, moi, ce qui me rassure, tu sais, parce que maintenant, j'ai un peu d'expérience YouTube. Tu vois, l'aéronef furtif directement, c'est la folie. Hein. Ce qui me rassure, c'est qu'en 2021, il y a toujours des gens qui ont leur tête dans le cul. <rire> Comme euh, à l'époque Oh là là le triple kill magnifique J'ai eu des mecs qui m'ont dit Oh tu as importé le concept du local de Bretagne tu fais comme eux mais t'as pas la même commu Alors effectivement je n'ai pas la commu de Lebouzeux hein, Parce que c'était le bouzeux qui faisait beaucoup de vidéos autour de son local Par contre je savais pas que le Lebouzeux avait inventé le concept du local On va remercier je pense solennellement euh, C'était un mec qui s'appelait genre en plus un blaze style Mathieu Tu vois un blaze euh, le gars t'as envie de lui mettre une baffe humiliante entre les deux yeux Parce que du moment où il essaye de faire le kéké sur Youtube Mais bon c'est la magie d'internet donc pour l'instant tu dis rien Nous sommes des non violents tu sais Mais bref j'ai vu ça et je me suis dit merci le frérot Lebouzeux d'avoir inventé le local J'ai pu putain mais te copier ton concept. Pour prendre des vues Non plus sérieusement C'est juste qu'on essaye d'évoluer J'ai déjà parlé de ces local, Donc euh, franchement pour le coup C'était euh, très cool Et donc du coup J'aime bien cette série Ça me fait plaisir Et je sais que ceux qui la suivent Vous aimez bien aussi C'est très bien monté En plus par le frérot euh, Le frérot euh, Matteo, Voilà qui, qui, qui est aux travaux Comme d'habitude Et qui réalise un gros travail dessus Donc j'aime beaucoup cette petite série Et c'est une série Qui aura de manière quotidienne euh, Sur ma chaîne j'ai également refait les Z-Stories, donc euh, pour l'instant les thèmes abordés étaient peut-être un petit peu trop élitistes, il faut peut-être que je retrouve des thèmes un peu plus fun. Quand je dis des thèmes un peu plus fun, c'est comme quand j'avais commencé les Z-Stories où j'avais parlé par exemple d'Arnaque, j'ai pu parler de Paris Sportif, j'ai pu parler d'anecdotes autour de Twitch. Je pense que c'est peut-être des thèmes qui seront un peu plus porteurs que des histoires de structure, ce qui fonctionne pas mal mais qui qui peut, -être, peut -être, être un petit peu redondants à la force. Donc attends, on va, on va trouver un autre serveur bien entendu. Retour à mêlée générale, il n'y a plus que 12 personnes sur le serveur au lieu de 18 et puis... Oh, petit, tu crois quoi Il n'y a plus que 12 au lieu de 18. Ça me permet de dire que le serveur... Enfin, peut-être un peu plus digeste Et il l'a été Regardez-moi ce triple kill On est bien Donc effectivement euh, Les vlogs, les, les petits Z-Stories Mais les vidéos gaming en ce moment J'avais pas envie d'en faire voilà. Pour être honnête je voulais pas faire de gaming Parce que j'en ai fait énormément euh, En Estonie Du Call of Duty, du Call of Duty euh, J'ai fait au début de la saison 3 là, de Cold War Et peut-être que c'est des choses que les gens préfèrent Peut-être que vous vous me préférez voir sur du gameplay Que mes formats IRL ne vous intéressent pas trop Mais pour être honnête J'étais satisfait de ce que je faisais Et voir qu'il y a quand même du monde qui est là Malgré ce que je fais C'est vraiment un gros gros gros plaisir Donc je remercie les qui suivent tout et... J'invite également les autres à laisser leur chance, tu vois, ce genre de format qui sont très cool. Malgré tout, vous savez que moi, je suis le roi de la nostalgie. Et, et j'étais nostalgique de ce que je viens de prendre. <rire> j'étais nostalgique de cette période en Estonie où j'étais super actif. Parce que là, du coup, j'essaye de caler un volume 3, 4 vidéos dans la semaine, tu vois, ce qui n'est pas du 7 sur 7. Ouh, oula Vous savez j'étais nostalgique de quoi J'étais nostalgique de l'Estonie quand j'ai fait 60 vidéos en 60 jours, tu vois. Ou alors, je crois que c'était 80 vidéos, un hein. bail ben, comme ça, tu vois, j'avais fait vraiment... Euh, une activité de fou malade. Et donc du coup, bah cette semaine, cette semaine only, puis on verra plus tard pour récupérer... Euh, comment s'appelle Pour répéter l'opération de temps en temps. Je vais rester sur ma chaîne dans ce petit format. Un peu moins de gaming en ce moment. Un peu plus d'autres choses. Des formats IRL, des trucs cool, tu vois. Des Z-Story, des bails comme ça. Mais cette semaine, je vous assure, cette vidéo. Voilà, comme ça. Cette vidéo, tous les jours à 19h. Tous les jours à 19h. Pendant 7 jours, vous aurez une vidéo. Oh merde. Oh, j'ai pas le kill mais c'est terrible J'ai du manque de réussite de fou Vous aurez pendant 7 jours une vidéo de Zach Nani. Là, vous avez du Black Ops 2, c'est cool. J'ai vu qu'il y a eu un nouveau serveur, euh, Advanced Warfare, euh, version un peu modée, etc. Je crois qu'il y a Aymen qui a fait une vidéo dessus. Donc moi, étant grand friand des serveurs modés, j'irai faire dessus. Grosse dédicace à Aymen, d'ailleurs, un, un créateur Call of Duty de qualité, comme il n'y en a plus forcément énormément en dehors de Warzone à l'heure actuelle. Nous, on n'est pas resté collé à Warzone. On aime vraiment la licence, hein. On aime bien le multi. Le bon multi. Dites-vous qu'il y a même BF5 qui me donne envie de jouer en ce moment. Mais ça, ça, ça c'est autre chose. Et puis pour le reste. Oups, oups. Dommage, j'ai raté un kill un peu facile. Tiens, on va envoyer le foudrement. On est quasiment en tête là, mine de rien. Hop, hop. Oh, mais attends, attends, attends, attends. faut que je réussisse à trouver le temps de le foutre. Tac, tac, tac. On va faire des kills là. Deux kills. Bon, deux kills, c'est déjà très bien. Trois. Ensuite, à ma gauche, il y a quelqu'un, c'est sûr. Il est en dessous. 4 Oh le fils de pute il a envoyé le C4 Ah <rire> je te déteste mon frère Pourquoi les C4 comme ça là Pourquoi des... Oh merde Oh <rire> donc ouais il euh, y aura ça Il y aura du soir faire donc euh, sur le serveur modé J'ai vu qu'il y avait également un serveur modé world at war Donc aujourd'hui il y aura beaucoup de OG Call of Duty Cette semaine peut-être pas de Black Ops Cold War Mais il y aura en tout cas du contenu Avec aussi un concours de blagues Donc euh, je me permets de spoiler mais le concours de blagues ça sortira ce week-end Donc euh, le dernier a été très prolifique Je vous avais dit j'en ferai moins pas toutes les semaines, mais peut-être deux dans le mois, ce qui serait déjà quand même, on va dire, respectable. Mais j'ai été content parce que j'avais peur de devoir mettre le format aux oubliettes tu sais, force, c'était un concours de blague au bout du 7 ou 8ème, c'était... Tu sais, tu fais un concours de blague pour rire, puis à la fin, t'as envie de te flinguer, frère, t'es comme ça, ouais non, bah, blague déjà faite, ouais non, c'est nul, ouais non, à chier, enfin. Là, pour le coup, vous êtes dépassés... Il y a eu des petits humoristes, hein, hein je vous connais, vous, les petits rebeux. là, il y en a, ils sont là, ils viennent, ils veulent faire les rigolos. Ah, non, mais je connais, moi aussi, j'ai été un rebeu rigolo. Mais... Et donc du coup, franchement... Vous êtes dépassé lors du dernier et ça va donner un truc de qualité ce week-end, euh, cette semaine. Donc cette semaine, 5 vidéos Call of Duty, 1 Z-Story et un concours de blagues. C'est Zach qui vous régale, c'est euh, le Eid bro de Zach, ça fait, ça fait plaisir. Oups, oups, oups, oups, oups, Attends, on va changer d'arme, on va prendre un peu un petit coup de scorpion. Hop là. Attention hein, ça commence à être un peu bordélique hein. Euh... Il y a un fusil à pompe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Là, je vais être un... invincible. Là, là, là, là, tu sais quoi Regarde, je vais aller là-bas, je suis le prince de la station. C'est avec ma station. Non Mais bah non, j'étais le prince de la station Finalement, j'étais peut-être pas le prince de la station. C'était le but. Mais je trouve que, quand même, pour un mec qui est arrivé plus tard dans la game, je m'en suis sorti quand même assez cool. De toute façon, en règle général, quand t'es dans les trois premiers, t'as gagné. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu, ça fait plaisir. Bon, et ben voilà, j'espère que... <rire> que l'émission, enfin que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. On se retrouve toute cette semaine pour parler de plein de sujets différents. J'ai peut-être pas pu tout aborder, mais bon, on se retrouve dès le mardi, mercredi, et etc. Des gros bisous. Et je vous dis à demain, les amis. Ciao, ciao